De me libérer, me libérer de mon éducation, euh, de celle de mes parents, de mon éducation de l'école, de mon éducation du formatage de la société, de l'aliénation, de, de, la, de tout, toute forme d'endoctrinement. C'était comme sortir d'une prison, sortir d'une cage, ce que peut être l'émancipation. J'en suis l'exemple concret et incarné. J'en ai des preuves même personnelles de ce que ça peut être le dressage d'un enfant par ses parents. Oui, on peut s'en sortir et le courage, on peut, on peut l'acquérir. Voilà. Ça libère, oui, ça effectivement, ça libère. S'élever, c'est euh, se rendre compte qu'effectivement, il y a une lumière, enfin, il y a un champ de vision qui est à 360 degrés. L'image, ça serait un peu un esprit qui s'ouvre, quoi. parce que ça procure comme satisfaction, ça lève des angoisses, quoi. À l'origine, mon objectif, c'était la liberté, au sens large. Je reconnaissais le savoir été dressé par mes parents, même, ou à travers mon éducation que qu'éduquer, plus dresser. Quoi. Je me reconnaissais presque dans la condition d'un animal et je voulais m'élever et sortir de cette condition d'animal pour vraiment atteindre une condition humaine. Cette condition humaine dans laquelle beaucoup de gens ne sont pas ou dans laquelle on nous maintient dans, la condition, dans une condition animale, un conditionnement, un dressage comme on dit, un cheval, un chien, n'importe quoi, c'est du comportemental, c'est du dressage, c'est pas du tout faire appel à l'esprit critique. Quand on est dans ce dans ce système-là, tout ce qui est euh, amour, reconnaissance, elle se fait que euh, dans le dans la partie où on existe, c'est-à-dire dans, dans cette norme ou dans cette reconnaissance, c'est-à-dire on imagine que si on sort de cette de ce champ de, de ce qu'on appelle certains la zone de confort, on va plus être reconnu, on va plus être aimé, on va être plus rien quoi, moins que rien, c'est-à-dire pratiquement une merde quoi. Ce que la plupart des gens euh, ont comme considération euh, des fois pour euh, certes, certaines leurs animaux domestiques. C'est un objet, c'est-à-dire ils ne considèrent même pas leur animal domestique comme, euh, comme un animal domestique avec tout le respect qu'on peut le, lui attribuer. Quoi. Chaque fois, c'est des, des épreuves où il y a un dépassement de soi, où on récupère un peu plus d'humanité. Euh, et chaque fois, c'est une épreuve personnelle même, où il faut aller euh, dépasser une peur. C'est un dépassement de soi, en fait. Ce qui est très difficile, c'est les peurs. Cette angoisse qu'on va perdre un lien. N'importe quel changement implique la coupure d'un lien. Voilà, et c'est ça vraiment euh, le, gros, le gros morceau. Tout dépassement de soi, tout mouvement implique la coupure d'un lien. La coupure avec une personne, la coupure avec une habitude, la coupure avec un lieu, la coupure avec un objet. On peut avoir un lien affectif, même effectivement avec un, avec un objet, et que ça va être difficile de se séparer de cet objet. Quoi. Et alors on imagine plus quand c'est un lieu, quand c'est une personne, quand c'est son éducation, quand c'est ses habitudes. Cette coupure-là, elle représente une peur archaïque de la mort. Et c'est en fait, comme je dis, un des principaux obstacles à l'exercice du courage. C'est euh, euh, rap, un rapport qu'on a avec la mort qui conditionne notre vie en fait. Il faut avoir compris ça et l'avoir presque touché du doigt, cette peur, à savoir que c'est archaïque en fait. Sous le signe du lien de Boris Cyrulnik qui explique bien euh, l'importance du lien, ce lien affectif qui est tellement nourricier, nourrissant, qui est plus vital que peut-être la nourriture euh, matérielle de manger. Quoi. Si on perd ce lien nourrissant avec, comme je vous dis, avec n'importe quoi, un lieu, une habitude, une personne, un objet, et c'est aussi, on peut avoir autant du mal à quitter un, un objet, euh, et que ça peut être dans son, de façon archaïque, mortel. Comme c'est mortel, on ne le fait pas. Quoi. On ne s'élève pas et on ne passe pas à l'acte. Quand on est dans une habitude, pour sortir d'une habitude, par exemple, c est, c est, il faut dépenser une énergie comme pour faire décoller une fusée de la Terre. J'ai commencé à me poser des questions à l'âge de 30 ans, j'ai aujourd'hui 53 ans, donc j'ai mis 23 ans pour moi-même me libérer. À l'origine, la question qui me motivait, c'était se libérer, être libre de toutes ces formes d'endoctrinement, d'aliénation. De, dont on a peur de sortir. Pour sortir de ces formes d'endoctrinement, de, d'aliénation, il faut se dépasser. Et pour se dépasser, il faut avoir du courage.